Le management collaboratif, pourquoi en parler aujourd'hui Parce que, regardons autour de nous, le sujet s'invite dans tous les médias et ce, de plus en plus. Parce que ces aficionados le posent aujourd'hui comme une innovation managériale incontournable et nécessaire pour accompagner les mutations que nous vivons. Alors, certains pourraient dire, « Attendez, rien de neuf sous le soleil, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on pratiquait déjà le management collaboratif. » Oui, à ceci près que ce qui est spécifique aujourd'hui, c'est que notre époque réinterroge profondément nos modes de fonctionnement basés sur le lien de subordination, la logique de command and control qui peine à engager les salariés. Alors, beaucoup de bruit pour rien ou vrai sujet à explorer Le management collaboratif, de quoi parle-t-on précisément Pour nous, il s'agit de faire le pari de l'intelligence collective. Le management collaboratif consiste à organiser des interactions entre individus et faire que ces interactions créent de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer un tel raz-de-marée d'une telle intensité Nous vivons un changement de civilisation. Certains parlent de déclin de la société post-industrielle, d'autres de post-modernisme, ou bien encore, on entend parler de néo-renaissance. La sémantique est extrêmement riche pour décrire ce que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs révolutions sont à l'œuvre et posent de nouveaux marqueurs à considérer partageons ensemble quatre de ces nombreuses révolutions. La première révolution, la révolution générationnelle. En quoi les millennials qui vont arriver sur le marché du travail en 2020 vont répondre positivement à l'appel des organisations qui prônent créativité et autonomie, tout en étant régis par des principes de conformité et d'obéissance Deuxième révolution, la révolution technologique. Les outils de communication et de collaboration nous amène à passer d'une société fondée sur des rapports de force à une société fondée sur des rapports de flux. L'information est au cœur des organisations. Nous assistons à l'avènement d'organisations dites horizontales ou entreprises plateformes. Troisième révolution, la révolution du travail. Hub collaboratif, robots, augmentation du nombre de travailleurs indépendants viennent bousculer de plein fouet le fait hiérarchique. Enfin, une quatrième révolution, la révolution sociétale, qui voit essaimer des collectifs de citoyens et l'expression de leadership individuel de plus en plus s'affirmer. La société est manifestement en marche. Comment les organisations peuvent-elles faire sans management collaboratif ou y aller de manière un peu tiède ou superficielle Alors, est-ce qu'il faut pour autant abandonner nos modes de management actuels, fortement ancrés culturellement Eh bien, pas nécessairement. De notre point de vue, certains modes de management actuels, hiérarchiques, sont encore nécessaires dans certaines organisations ou pour certaines situations. Finalement, la question à se poser serait plutôt en quoi et comment le management collaboratif peut être une réponse aux nouveaux enjeux des organisations, notamment aux enjeux d'innovation. Et finalement, comment le management collaboratif peut venir s'agréger aux modes de management actuel Et quelles conséquences pour le manager